Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai passé le CRPE il y a deux ans avec la formation euh, Fort Prof en présentiel les samedis. Je suis euh, en reconversion professionnelle, euh, j'ai suivi les webcours du soir à distance. La formation que j'ai choisie était en présentiel tous les samedis avec euh, l'organisme FortProf. prof sais qu'on verra toutes les notions euh, nécessaires pour le concours. Euh... C'est vraiment une préparation ciblée sur la réussite du concours. Vous êtes bien entourés, euh, vous avez des professeurs euh, très très proches de vous et vous pouvez les solliciter hein, pour vraiment euh, arriver au plus près de ce que vous cherchez pour le concours. À aucun moment, vous ne serez seul euh, au cours de ces mois de préparation. Vous serez euh, toujours euh, accompagné par vos forts professeurs, que vous soyez en formule à distance ou en présentiel euh, le samedi. Fort prof offre la possibilité... Euh, de, de travailler en groupe, donc on, on rencontre d'autres personnes dans le même cas que nous. Quand vous allez être face à votre copie, c'est vraiment de vous dire que c'est votre jour et votre jour de chance. Persévérance, ça il ne faut rien lâcher. Méthodologie, organisation et anticipation. Sachez que la récompense des enfants, les voir évoluer chaque mois, et à la fin de l'année, c'est ce qui fait à cœur de notre métier. Donc je croise fort les doigts pour vous, ne lâchez rien. Il faut faire confiance à Fort Prof, restez déterminés et euh, ça vaut le coup, je vous promets.